Bienvenue sur la songerie. Aujourd'hui, vidéo assez particulière. J'ai demandé à l'intelligence chat GBT de vous écrire une hypnose pour vous relaxer, pour vous détendre et pourquoi pas vous endormir. Cette vidéo sera assez courte, je pense, au vu du texte que j'ai devant moi. Mais commençons cette hypnose. Bienvenue dans cet état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous détendre et pour vous installer confortablement, que ce soit sur une chaise ou sur un lit. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Gardez les yeux ouverts, fixant un point devant vous. Maintenant, respirez profondément et lentement en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Sentez votre corps se détendre à chaque expiration. Imaginez que chaque souffle vous transporte dans un état de relaxation de plus en plus profonde. Laissez votre esprit se vider de toutes les pensées inutiles. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Visualisez une plage de sable blanc. bordée d'une mer turquoise et d'un ciel bleu azur vous êtes complètement détendu loin de toutes les tensions et les préoccupations de la vie quotidienne Sentez maintenant vos muscles se relâcher complètement de la tête aux pieds. Imaginez que chaque partie de votre corps se remplit d'une douce chaleur qui vous apaise et vous réconforte. Vous êtes en train de vous immerger dans un état de relaxation profonde, un état où votre subconscient peut prendre le relais et travailler pour vous. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur vos objectifs et vos désirs les plus profonds en laissant votre subconscient travailler à leur réalisation. Vous pouvez maintenant répéter cette phrase à voix basse dans votre tête. Je suis calme, détendu et en paix avec moi-même. Je suis capable de réaliser tout ce que je désire et je le fais avec aisance et confiance. Maintenant, prenez quelques instants pour vous reposer. Dans cet état de relaxation profonde, profitez de cette tranquillité et de cette sérénité. Quand vous serez prêt à revenir dans l'état de conscience habituel, vous pourrez ouvrir les yeux en vous sentant rafraîchi, renouvelé et prêt à affronter le reste de la journée avec un nouvel élan, une nouvelle confiance en vous-même. Voilà, c'est la fin de cette hypnose. Vous pourrez retrouver le texte en description en bas de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous venez de tomber sur cette vidéo-là, je vous invite à vous abonner. Pourquoi pas explorer les vidéos pour y retrouver des hypnoses écrites par moi-même cette fois-ci. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je suis curieux de connaître vos avis sur ce texte hypnotique. Belle journée, belle soirée à vous.